Quand on a commencé le travail sur la nostalgie de l'ailleurs, à la limite, à l'époque, c'était juste une rampe de lancement pour vous montrer qu'il y avait deux façons de réagir à la nostalgie de l'ailleurs. L'une qui engendrait les passifs agressifs et l'autre qui engendrait des doutes tyrans. Toutes les façons de fonctionner des DT et toutes les façons de fonctionner névrotiques des PA sont des systèmes de défense organisés contre la nostalgie de l'ailleurs. Donc, c'est n'est pas la peine de me demander si la rigidité en est une forme. c'est n'est pas la peine de me demander si l'anticonformisme en est une forme, si la rébellion à la loi en est une forme. Enfin, si tous vos soucis sur lesquels vous travaillez depuis des années en est une forme, c'est ça que j'essaie de vous dire. C'est toujours un système de défense qui s'est organisé par rapport à la nostalgie de l'ailleurs.